bonsoir bonsoir messieurs internautes bonsoir comment vous vous portez c'est le maître puissant marabout taillon du bénin aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo de portefeuille magique les gens qui disent le portefeuille magique n'existe pas le portefeuille magique existe c'est le maître taillon du bénin je suis devant vous pour vous faire une bref démonstration du portefeuille magique qui produit au moins jusqu'à 1,5 millions. Et c'est des vrais billets. Tout d'abord, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Appuyez sur abonner, aimer, partager pour avoir d'autres vidéos du portefeuille magique et d'autres vidéos de la valise et d'autres vidéos de la calebasse magique. C'est votre puissant, maître maraboutarion. Je demande mes excuses aux gens et aux internautes. Qui ont été anaké par les maîtres spirituels, qui disent qu'ils sont marabouts mais pourtant, ils ne connaissent pas leur travail. Je vous dis toujours que moi, je ne suis pas un Béninois 100%. Je suis un Nigérien, mais je suis venu au Bénin par rapport au portefeuille magique. Est-ce que vous me comprenez Et vraiment, il y en a assez de personnes qui ont été victimes par ce portefeuille et du coup, quand ils nous contactent, nous, les vrais, ils, ils n'ont plus la confiance de faire le travail chez nous. Veuillez, excusez, veuillez nous excuser. Ne pensez pas que c'est nous, c'est nous les maîtres spirituels. Nous sommes tous les mêmes. Non. Bien vrai, le portefeuille magique existe au Bénin. Mais si tu ne sais pas faire, tu vas tomber sur un faux et il peut te dire qu'il connaît le travail. Mais il va prendre ton argent et bouffer. Le portefeuille magique, réellement en temps normal, c'est sans risque, sans conséquence, sans rien, sans inconvénient. Juste quatre règles à respecter seulement. Et tu ne manges pas la viande du porc, tu ne fêtes pas des rapports sexuels avant de toucher le portefeuille magique. Les gens qui disent que le portefeuille magique produit jusqu'à 5 millions, 4 millions. Moi, je refuse. Aucun portefeuille magique ne produit 5 millions, 4 millions. Le vrai portefeuille magique produit. 500 000, voire 800 000, voire 1 500 000. Mais la démonstration que moi je veux faire aujourd'hui, c'est portefeuille. ce portefeuille va vous produire 1 500 000 francs CFA, pas plus. Tout d'abord, je vais invoquer mes génies. D'abord, je vais invoquer mes génies. Vous voyez ces deux statuettes. C'est les statuettes Lipa. Ces deux statuettes font partie de la divinité. Il y en a des gens qui disent... Que le portefeuille vole de l'argent ou bien ces statuettes font de l'argent. Ces, ces statuettes, eux, c'est eux qui font la production d'argent dans le portefeuille parce qu'ils sont en accord avec les sirènes de mer et les sirènes de mer sont en accord avec la divinité d'en dans, dans faire partie de la richesse. Donc, je vais invoquer ces deux génies d'abord pour voir s'ils si vont me faire une production ou je vais ouvrir le portefeuille d'abord vous montrer l'intérieur du portefeuille vous voyez l'intérieur du portefeuille qui a qui a rien dans le portefeuille vous voyez il n'y a rien dedans il n'y a rien dedans est-ce que vous voyez je vais encore fermer maintenant ou les pali je vais prendre ces 4 pali d'abord Pour demander s'ils ont déjà fait la production dans le portefeuille. Ils n'ont pas encore accepté. Je vais pali pali pali pali encore accepté. Peut-être qu'ils n'ont pas encore fait la production Maintenant ils ont accepté de faire la production Est-ce que vous voyez il y, a deux, il y a deux qui sont ouverts Il y a deux qui sont fermés C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle jobé. Est-ce que vous voyez Maintenant je peux ouvrir le portefeuille Est-ce que vous voyez Vous voyez quoi dedans Vous voyez quoi dedans Vous voyez quoi dedans vous voyez quoi dedans Est-ce que vous voyez quoi dedans Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez quoi dedans Vous voyez quoi dedans Je ne peux pas tout compter. C'est les 1 500 que le portefeuille a posé. Je ne peux pas tout compter. Je ne peux pas tout compter. Vous voyez quoi dedans Vous voyez quoi Je ne peux pas tout compter. Vous voyez quoi C'est des vrais billets. Et ce portefeuille, si vous me contactez, je vais dire le prix du portefeuille. C'est à 320 000. Celui qui n'a pas l'argent ne me contacte pas. Parce que je ne suis pas là pour bavader. Voyez mon numéro de téléphone le plus de plus 229 96 63 85 35. Contactez le maître Taillon et vous serez satisfait. Merci.